Mon cœur me semble froid quand tu n'es pas là et Sans toi j'ai l'impression que tout est pâle J'ai misé mais tu t'es couché J'ai misé mais tu t'es... Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Entrevue avec Siana etc. Ça c'est toujours moi <musique> Ça va ou quoi Genir. ça va être rire, hein et toi Bah écoute, ça va T'es content d'être là Franchement, ouais Ok. Bon, T'es prêt pour mes petites questions Ouais On va commencer avec un truc qui va te plaire. Ok. Je voulais savoir quel était ton dessin animé préféré Oh my god Quand t'étais petite. Euh, quand j'étais petite, mon ouais. dessin animé préféré Je vais dire euh, Corneille et Bernie Corneille et Bernie Ouais <rire> Il était bizarre hein Moi j'aimais bien okay. Corneille et Bernie... Voici mon histoire <rire> voilà. Ouais, tout était cool. Du coup. Ok. Marrant, très bien. Euh, un film qui t'a marqué dans ta jeunesse. Un film qui t'a qui a changé quelque chose dans ta vie, Il euh, y avait des Looney Tunes, c'est tout. Ah, Roger, avec... Roger Rabbit. Roger Rabbit. J'adore. Il était bien. J'aimais trop le mousse. Ah. Moi, j'avais trop envie d'aller de, de, les rejoindre, en fait. C'est grave, mon monde. C'est un peu genre, entre films et dessins ouais, animés. C'est comme si un peu t'avais pas envie de grandir, tu vois. Oh, donc t'es un peu comme ça. T'es ouais. un peu une, une fille Peter Pan. Ouais, on va dire ça. Okay. Vraiment, c'est ça. Une fille Peter Pan. Une... Qui a le syndrome du Peter Pan aussi. <rire> T'inquiète, ils ont compris. <rire> ok. Euh, une chanteuse ou un chanteur. Un artiste. Qui te fait vibrer, qui te faisait vibrer. À en tout cas. Quand j'étais petit... Ah ouais, moi j'écoutais du Willy Dennis et tout tu vois les sons comme oh, ça. J'avais ben, euh, pas je... trouver quelque chose. Ah coups, ouais. C'est vrai. vrai. Ouais, ah, je touché oh. ça. Oh, Malade. Okay. C'est trop bien. Après, il okay. y a rien à qui arriver, mais. Mais ouais, au bah, début, au euh, début, c'était ça, tu vois ouais. ah, okay. ouais. Une passion que tu avais déjà à l'époque. Ça a toujours été la musique. Toujours. Toujours. Après, y a, eu, y a eu le théâtre. J'ai fait as beaucoup de théâtre. Ok. Et depuis quand tu sais que tu veux faire ça vraiment dans la vie Depuis quand je sais que j'ai envie de chanter Ouais. Tu t'es dit, euh, non, c'est ça que je vais faire toute ma vie Bah écoute, de tête là tout de suite, depuis que je suis montée sur scène la première fois. Et c'était où En Guadeloupe. C'était quand Waouh, j'en ai aucune idée, mais si j'avais 8 ans. Ah, t'étais vraiment J'avais 8 ans, étais ouais. T'étais déjà très très jeune. Ouais. Ok, tu t'es dit direct, euh, c'est ça que je vais faire. Ouais, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de voir ce que ça fait et tout. Je me suis même pas posé de questions. Et euh, ouais, j'ai chanté, c'était trop bien. Et en fait, ce que j'ai ressenti, je me suis dit... Je veux okay. ressentir ça tous les jours, en fait. Oh, c'est trop beau. Le okay. silence absolu, et dès que tu as fini de chanter, là, tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens, tu vois, qui t'ont prêté attention, ouais. ne serait-ce que par les applaudissements, okay. tu vois. Est-ce que juste vite fait, tu peux me dire euh, quelle est ta chanson préférée Genre, une chanson que t'écoutes en ce moment, que tu kiffes de fou euh... si Tu veux faire ici. You broke me first. Vas-y. J'ai oublié le, le nom de l'artiste, mais... Okay. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me what you get the nerve Yeah, you could you miss so bad we had But I don't really care how bad it hurt When you broke me first wow, voilà. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que t'es prête mm -hmm. Are you ready Ouais, dis. <rire> <rire> euh, si ton toit de 10 ans pouvait te voir aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elle serait fière de toi Quand même, ouais. Ouais. Vraiment. Choquée. Choquée. Elle serait étonnée de te voir. Choquée. Moi. Mais non Il y a un clip. Il y a des trop C'est sûr. Et maintenant, si ton toit qui a 10 ans et ton toi de maintenant pouvait laisser un petit message à ton toi de dans 10 ans, qu'est-ce que vous dites Je t'adresse à la caméra. Tu te laisses un petit message à toi-même euh, dans 10 ans. Wesh, ouais, frérot, bien quoi Ça boucle Écoute, bien ce que je vais te dire. Mon pote, j'espère que tu n'as rien lâché, que la famille va bien et que tu prends le temps d'aller les voir. Parce que je sais que les projets pro, c'est cool, mais la, la santé et la famille, ça ne euh... bouge pas. Donc, il faut bien y prendre soin et euh, garde le sourire comme tu as l'habitude de le faire, frérot. Ça trappe. <rire> Pour finir, est-ce que tu as un petit mot à donner à tes abonnés, à dire à tes abonnés Quelque chose que tu as envie de leur dire Ouais, vous faites plein de bisous parce que je vous aime fort fort fort et je pensais pas qu'il y en a qui vont rêver pour ce que je fais. Ah. <rire> ouais non blague à part. Euh, je suis super contente de savoir que vous appréciez ce que je fais et ça me donne de la force genre dans tout ce que je fais. Et euh, j'espère que bah par la suite ça continuera de vous plaire. En attendant, bah. Des bisous parce que c'est gratuit et que les Parisiens, on n'est pas tous aigris et pressés. Hein. Je suis tout le contraire, les amis. <rire> genre vrai. tout le temps en retard et tout le temps joyeuse. <rire> Je confirme. Voilà. Okay. Tu viens nous interpréter un petit morceau de ton dernier son. Oh my God. Ça s'appelle du coup Misé. Misé. Ouais, un featuring avec euh, osmose. osmose. Mon cœur me semble froid quand tu n'es pas là. Et... Sans toi, j'ai l'impression que tout est pâle. J'ai misé, mais tu t'es couché. J'ai misé, mais tu t'es couché. J'ai misé, mais tu t'es couché. J'ai misé, mais tu t'es couché. Merci trop. Et c'est ben, Jessica. Enfin, Déjà? Ça y est. Merci beaucoup d'être venue, c'est un super plaisir! Cool. Bon. Et euh, bah, à la prochaine, j'espère! Bah, j'espère, hein. sinon je te fais la tête Quand tu auras des bientôt, des, bisous, ma food. des, <rire> des bisous. Et voilà, c'était la petite entrevue avec Jessica R. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, et d'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!